Salut tout le monde, on se trouve pour un nouvel épisode. On est sur Good Game Empire. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois Le Lassis est terminé. Il y a eu un royaume extérieur construction sur lequel j'ai pas tellement carburé. J'ai quand même fini dans les 6000 premiers, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai gagné un peu de. Oh, j'en ai quasiment plus d'ailleurs. Faut dire, j'ai bien monté mes. Je sais plus comment ça s'appelle, mes boulangerie reliques. Je dois avoir les trois qui sont en train de monter vers le cinquième niveau ou au cinquième niveau. Euh, Salle des légendes, j'ai pris un peu de retard, n'empêche. Donc je continue. Mince, je n'avais pas mon, mon bailli pour accélérer le, le temps. C'est n'est pas, pas gravissime. Par contre, j'ai dit, tu passes devant. Hop. What bon, Il veut pas, je sais pas pourquoi. Mystère. Euh, les étrangers sont partis. D'ailleurs, j'ai validé hop, hop, hop, le succès qui permet. C'était les corbeaux de sang. D'ailleurs, le succès qui me permet de les avoir en expert. Je ne sais pas si ça présente un intérêt tellement énorme, je me dis que ça me permet de dépenser moins de drapeaux pour gagner autant de points de gloire mais sûrement plus de soldats parce que je vais faire plus de pertes par bataille mais ça demande moins de temps de jeu pour arriver au même résultat plus les foules sont gros plus c'est facile en quelque sorte euh, donc on va voir, peut-être que ça aide. Euh, j'ai un peu tapé, je ne sais pas si je vous avais montré, dans, la dernière, euh, le, dans le dernier événement nomade, je m'étais arrêté par là à peu près à 85%. J'ai fait ça euh, récemment en montant les camps au niveau 10, les, les campements, ouais. euh, Et, et, et j'ai essayé de spotter celui qui était le plus intéressant. J'en ai deux qui ressemblent beaucoup, beaucoup. J'ai encore euh, un peu de mal. Euh, à me décider sur lequel je vais attaquer, sachant que à chaque événement pour les nomades, je, repère, je les monte tous au niveau maximum, donc deux niveaux. Et une fois que c'est fait, je repère le plus faible et puis lui, je l'attaque en boucle en utilisant des passe-temps et tout. Euh, comme vous pouvez le voir, j'ai pas tellement de rubis, c'est beaucoup lié au fait que j'ai pris beaucoup d'offres. Euh, alors est-ce qu'il y en a qui. des offres de ce type là où vous avait des tickets, des des apparences et, et, et des horreurs. Voilà, je trouve que la nourriture présente pas d'intérêt euh, dans le. Ah c'est qu'il met les 3 premiers, d'accord. Et des décos aussi. Les décos c'est bien pratique. Sachant que si vous prenez des trucs comme ça, euh, expectez... essayez de respecter le ratio. J'ai trois tickets pour 10 000 rubis. Donc, un tous les 3300 rubis. Euh, c'est presque la meilleure offre qu'on puisse trouver avec des tickets. Et en plus, en bonus, vous avez une déco tous les 10 000 rubis. Bon, là, c'est pas tout à fait ça. Et 2000 horreurs tous les 10 000 rubis. Ouais, je suis en train de me dire que la petite offre, elle est plus rentable. Sauf pour les V+. Celle-là, elle est pas mal sur le bailli aussi. Bon, c'est pas grand-chose. Celle-là, en revanche, V+, 4, c'est pas mal. D'ailleurs, j'en ai encore une. En ce moment, j'ai pas mal de... D'offres, ouais, 3 jours. J'ai les 2 V, des nomades en même temps, et une dernière qui est temporaire que j'ai prise juste avant la vidéo qui rapporte aussi 3 V. Celle-là, elle, elle m'a coûté 10 000 rubis, et elle dure 11 heures. J'ai vu de temps en temps des offres qui, pour 10 000 rubis, euh, proposaient à la fois 3 tickets, à la fois une déco et à la fois une V, de 7 jours donc euh, je pense que c'est les, les plus rentables qu'on puisse trouver j'en vois plus en ce moment donc je dépense mes rubis autrement bon j'ai quelques autres trucs à faire sur les bâtiments rubis des tours de guerre monter au niveau max euh, avant poste euh, je voulais faire des engins de chantier dans mes autres mondes pour pouvoir booster ah d'ailleurs j'ai fait mon château hill, euh, que j'utilise actuellement pour sa caserne parce que j'ai beaucoup de mal à suivre le rythme avec les porteurs de masse hop D'ailleurs à moujaille toutes les casernes tournent. Ok. Euh, notre team tente le Lassie, encore une fois. Euh, cette fois-ci, ils veulent faire top 5 et pas top 10 et défendre du premier coup. Malheureusement, est... apparemment, la, la dépense a déjà tombé. Ils ont déjà changé d'avis. Euh... Je ne sais pas à quoi c'est lié, mais grosso modo, il y a une autre grosse team, Fr, BTK, qui a décidé de se lancer dans le top 5. Donc probablement que... Ça, ça départage les joueurs il y, a des, je veux dire, il y a des bons joueurs qui sont pas venus chez eux ou qui sont pas venus chez nous parce que ils sont allés chez l'autre donc ça, ça minimise nos chances en tant que team FR de s'en sortir mais bon euh, niveau nomade j'ai été très très surpris parce que la dernière fois que j'ai... Le dernier événement, quand j'ai provoqué, je prenais... Alors, je sais pas si j'en ai encore... Non, Red Victoire, j'en ai plus. Euh, 5000 et des poussières euh, dans les soldats, alors que j'étais en difficulté... J'ai encore oublié le nom, c'est pas là. Hop, pardon, excusez-moi. Alors, alors que j'étais en difficulté... Expert Plus. Et donc, je me dis... Bon, j'ai monté un peu en PH, mais il n'y a pas de raison, sauf si j'ai passé un cap majeur d'après le jeu, ce qui est possible aussi. Hein. J'étais avant les 1,5 millions, et maintenant je suis au-dessus des 1,5 millions. Ça peut, ça peut faire toute la différence. Je prenais des foules de 5K, et maintenant, tout d'un coup, ah bah ça c'en est un ancien d'ailleurs, même moins de 5K. Et c'était relativement facile à défendre. Si jamais je voulais faire économique... Ah oui, donc celui-là, c'est celui où j'ai fait un test. J'ai mis des meurtris et des... Des meurtris et bombes à chaud pour voir si jamais c'était plus rentable de défendre avec l'un ou avec l'autre. Et bien du coup, je suis passé au... full de 14K. Ce que je n'explique pas, d'ailleurs. Et j'ai carrément morflé... Je m'attendais pas à ce que ça passe pas sur les flancs. Faut dire 3700, euh, c'est du costaud. Donc j'ai gardé la même, la même défense. Hop, full meurtri un euh, truc de douve. Et j'avais des bons soldats. Et ce dont j'ai été vraiment choqué, c'est que je ne sais pas si je retrouverai le RC. C'est peut-être Stix. Non, pas du tout. Euh, tac, tac, tac, tac. C'était plutôt il y a 12 heures. C'est Maël, je crois. Maëlle, elle fait la même défense que moi. Full meurtri. Euh, comment ça s'appelle Double enflammé. Et puis full distance. Et elle, elle tient. Et elle tient même large. Parce que 200 pertes sur 700 soldats, c'est plutôt large. Alors j'ai comparé les RC pour essayer de trouver la différence. L'autre, il m'a attaqué quasiment avec 20... 25% de troupes en plus. Forcément, ça fait une différence. Ensuite, elle avait mal plus de monde sur le flanc mais je... je ça, à mon avis ça suffit pas à justifier le fait qu'elle ait fait 22 pertes et moi j'en ai fait beaucoup plus après je sais pas pourquoi son camp il est vraiment débile et il met des béliers en fer sur les murs pour moi c'est un peu mystérieux et après il y a peut-être une différence de bailli, donc j'ai euh, fait un nouveau bailli de A à Z en essayant de booster la défense spécialement contre les PNJ sachant que elle elle a, un, elle a un bailli qui est en place contre les seigneurs. Donc il n'y a pas de raison que mon bailli en place contre les seigneurs il soit tellement moins efficace. Après, elle avait un plus 20 sur les flancs. Bref, avec mon nouveau bailli, j'avais 14 000 euh, Gugus -gu sur les flancs. Là, j'ai encore pas mal. J'ai un objet qui a expiré aussi. 1000 plus. Euh, bon, ça fait 1300. Euh, 14 000. 1400. Vous m'aviez compris. 14 000, ce serait un peu. Il y, y a probablement des joueurs qui vont y arriver un jour, mais. Ça fait vraiment beaucoup, 14 000. Voilà, donc la première, j'ai bien morflé. Et ensuite, j'en ai fait une série parce que euh, Pop Popop a eu la gentillesse de me prêter une quantité de soldats astronomiques. On hein va enfin, pas se le cacher. Et donc, du coup, j'ai fait un paquet de, de 2 000 points. Ce qui, niveau ratio points engin et niveau perte engin, reste plus rentable. D'habitude je fais à peu près une perte par médaille que j'obtiens. Euh, là j'étais plutôt à 0,3, un truc comme ça. Et donc du coup j'ai bien grimpé dans les points, bien grimpé juste au-dessus de la déco. Et je pense que je ne ferai pas tellement plus parce que même si j'attaque les camps nomades mille fois, mille fois on va dire 80 médailles, ah, si ça va me faire monter à 200 000. Euh, ça va être beaucoup. Mais je vais pas les attaquer 1000 fois. Je pense que je vais les attaquer 200 fois. Je vais avoir 20 000 points en plus. Et franchement, ça va... Ça... Ah, c'est dommage. Le top 25, il n'est pas loin. Peut-être que je mettrai des... Après, il reste pas mal de temps. Peut-être que je mettrai des coffres sur le camp si jamais je me rends compte que c'est rentable. Et donc là, je suis en train de me dire que j'ai atteint la difficulté où je ne peux plus défendre le camp tout seul. Ou alors en faisant des pertes monstrueuses. Même en défendant sur un flanc, je pense que j'aurais fait... 4 milliers de pertes, 5 milliers. Donc, euh, donc, donc, donc, je pense que le prochain event, je vais jouer dans une difficulté plus basse. Peut-être difficile plus. Ça me manque le temps où je pouvais défendre en mettant personne sur les murs. Et tout allait bien. Tout, pas pas d'engin sur les murs à part des engins d'ouvre. Et tout allait bien. Et où je faisais euh, 3000 points par, euh, par défense. Faut dire que là, je fais du 14 000 points par défense. J'ai envisagé aussi d'acheter des... des meurtrières euh, nomades, sachant que la meilleure réduction qu qu'on puisse avoir pour euh, les prendre en... sans, sans payer des euros, c'est... De... je sais pas si elle y est là, non. C'est moins 65% et donc ça fait environ... 25 euh, gemmes par, euh, par engin sachant que j'en dépense 50 par bataille, on est quand même à quelques milliers de gemmes la défense et ça je trouve ça pas très rentable en revanche, il y a des offres qui permettent d'avoir les... les petits les engins anti-murs nomades ceux là pour à peu près 1 rubis l'engin, et ça je me dis si jamais je suis capable de faire 10 000 rubis par jour franchement je pourrais m'acheter 10 000 engins pour pouvoir tourner un peu plus sachant que mes stocks sont relativement bas pour l'instant j'avais 80 000 machins comme ça, j'en ai plus autant et j'avais presque 10 000 machins comme ça et j'en ai plus autant bon ceux là j'ai pas trop touché, donc pour l'instant j'ai encore 15 000 j'ai encore pas mal de stocks mais ça descend doucement et sûrement et je pense qu'à un moment ou à un autre, si je veux continuer à provoquer à fond il faudra que je me rachète des euh, boucliers sur roue Ou alors que j'augmente euh, significativement Ma production de mantelets. Déjà j'en produis dans tous les avant-postes et dans tous les mondes euh, Sauf euh, CP principal pleine ça devrait, ça devrait faire beaucoup Bref euh, Je pense que je vous ai tout dit Si j'ai décidé de rester VIP Donc je me suis acheté des points euh, Ça coûte quasiment rien au forgeron En me disant que euh, On pouvait acheter 5 jours au forgeron Je trouverais 2 jours autre part Et maintenant j'essaye de monter niveau 7 Pour monter euh, le l'emplacement de production et de recruteurs parce que n'empêche, avec des festins en continu, pendant la nuit, je perds euh, beaucoup de temps sans soldat et même pendant le jour vu que mes recrutements durent 4 heures, un truc comme ça, ben je joue pas forcément tous les 4 heures et je perds des, des soldats recrutés. Et comme je suis un peu limité par mon nombre de soldats recrutés, même si jamais pour l'instant sur Aralu 1 où j'ai tous mes offres, j'ai un paquet d'offres incroyable, il y a un mois on m'aurait dit que je pourrais stocker plus de 5000 soldats euh, dans la même position sans être en négatif, ça je sais pas sûr, en étant en négatif mais de rien du tout, j'aurais fait. Ouais, ouais, peut-être 1000, 7000, et maintenant je sais pas exactement combien ça fait mais ça fait énormément beaucoup plus que ce que je pensais grâce à la boulangerie relique et grâce à on, on en approche les 30 000 j'aimerais avoir 30 000 par avant-poste et, et vu comment c'était facile, on va dire, de monter à 30 000 je pense que c'est pas trop compliqué de monter encore plus haut et pour l'instant je suis en négatif mais dès que, ah non c'est le grenier relique ah j'ai fini d'améliorer la la boulangerie relique, ok ouais Mais je suis à 48 000. Alors, On va dire à 50 000 On va dire 50 000 nourrissent 30 000 euh, J'ai gagné 30 000 Dans le mois précédent Je vois pas pourquoi je pourrais pas regagner 30 000 Après là j'ai contre maître Ça joue aussi pas mal euh, Peut-être que j'avais pas le bonus bérimont ah, elles sont là, mes 3 déco que j'ai prises. Et puis, bah, j'ai bien boosté l'ordre public. Et je peux encore monter à 9, 900% en ordre public. 900% c'est à peu près tout full déco 3000+. Plus. Donc, euh, je vais y arriver doucement, mais sûrement. Euh, même moins d'ailleurs, parce que au, au sable, j'ai un OP très élevé. Ah non, ouais c'est pas tellement plus je crois que j'avais fait l'expérience dans mon château principal en mettant toutes mes décos euh, 3500 dopés autour, autour de 3500 et j'avais obtenu à peu près 900% donc en euh, continuant à monter mais il reste pas tellement de trucs à remplacer après il va falloir que je vire, vire les granges ouais je, je pense qu'il y a moyen de monter vers 900% et qu'à 900% déjà de façon automatique, je vais gagner au moins 10 000 soldats. Bref, on verra ça dans un des prochains épisodes. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et à bientôt